Alors bienvenue dans cette troisième partie de notre Flappy Bird Clone. Et dans cet épisode, on va s'occuper du score. Alors, on va euh, j'ai modifié un petit peu les, les valeurs pour que ça va un peu plus doucement parce qu'effectivement, c'était un peu trop rapide. Et euh, notamment ici, pour tester, ce n'était pas l'idéal. Donc, on va s'intéresser au score et on va euh, scorer ça. Alors, la solution la plus simple aurait été d'à chaque fois qu'on instancie ici un pipe, d'ajouter un, un point. Mais c'est pas très logique parce que euh, ici on va démarrer, le, le, le plus logique est quand même d'ajouter un point quand on passe sous un pipe. C'est un obstacle, donc on l'a passé, on a, euh, on a un point. Alors je pense qu'on va faire comme ça, et euh, on va faire ça de manière assez simple, et vous allez très vite comprendre. Alors on va ici s'occuper, je vais désactiver temporairement le background pour que vous compreniez bien. On va ici créer un empty et on va l'appeler euh, zone de score par exemple. Cette zone de score, qui est ici à peu près, on va le placer au niveau de mon, mon bird, on va lui ajouter un box collider 2D. On peut voir ici que j'ai un petit carré autour, et on va pouvoir modifier la taille de, de ce box collider en jouant ici avec son size Y, ou tout simplement en cliquant sur Edit Collider, et on va pouvoir ajuster la taille du collider. Voilà, on va le faire dépasser un petit peu de l'écran, c'est pas très gênant. L'idée maintenant, c'est de mettre un script ici qui va gérer les points. Et à chaque fois qu'un pipe traverse ici ce collider, on va ajouter un point de score. Donc ça va être un peu plus logique parce que ça voudra dire qu'ici, vous voyez, j'ai 0, j'ai un pipe 41, j'ai un point, 2 points, 3 points, 4 points, et ainsi de suite. Alors comment va-t-on faire On va avoir besoin... De taguer en fait pour détecter ici euh, nos pipes, on va devoir ici utiliser notre préfab et sur les deux petits pipes, pipe bas et pipe haut, on va devoir ajouter un tag. Alors on peut voir que par défaut Unity nous propose déjà des tags. Euh, les objets ne sont pas tagués par défaut, hormis certains comme la main camera qui par défaut possède le tag main camera. On a un tag player qui est tout fait, mais là on va utiliser un nouveau tag, on va faire add tag et on va créer ici un petit plus, on va l'appeler pipe et on va faire save. On va resélectionner notre préfab pipe ici. On va reprendre notre pipe bas et pipe haut. Et on va ici attribuer le tag pipe à ces deux objets. Ce qui fait que maintenant, je suis capable, avec ma zone de score ici et ce, trigger, ce, ce collider, de savoir ce qui va rentrer dedans. Alors attention, là, je dois cocher le is trigger de mon box collider 2D pour que mes objets qui possède un collider, ne rentre pas en collision avec et reste sur place, et du coup euh, puisse traverser en fait, tout simplement ce collider. Cette fonction isTrigger va nous permettre de faire ça et va nous permettre surtout d'utiliser aussi une méthode dans le script qui va s'appeler void on trigger enter 2 d 2D pour ici parce qu'on est en 2D, et de pouvoir détecter quand un objet rentre dedans. On va tester si c'est un pipe, si c'est un pipe, on va ajouter euh, un point de score. Alors ce qu'on va faire, on va créer un script évidemment et on va l'appeler euh, score détection. Voilà, on va l'appeler comme ça. J'ai pas trop d'idées et c'est pas le plus important. Donc ce score détection, je vais l'attribuer évidemment à ma zone de score qui est ici. Et je vais l'éditer tout de suite. On va faire un reload all et on aura besoin d'une variable qui ne devrait pas être publique. Mais dans notre cas ici, on va la mettre en public, c'est pas très grave. Qui va être de type int, qui va s'appeler score pourquoi je la mets en public c'est pour qu'on puisse la tester la voir dans l'inspecteur. alors il y a eu d'autres façons aussi de faire c'est par exemple de la passer en private et ici euh, de mettre en crochet serialized field qui va nous permettre en fait même si cette variable est privée à la compilation vous voyez ici si je vais sur mon score et que j'enregistre mon script ça va compiler et malgré que cette variable soit privée elle apparaît quand même dans l'inspecteur, ce qui est quand même assez intéressant alors on va la laisser comme ça vous avez bien compris euh, la différence, il y a une grosse différence je ne rentre pas dans le détail encore une fois dans ce cours ici qui est dédié à ceux qui débutent alors maintenant on va utiliser la méthode void on collision enter 2D donc void on alors c'est pas on collision, pardon une grosse différence, ce sera on trigger enter 2D la différence, je viens de vous le dire c'est que le collider quand vous utilisez un box collider en is trigger vous allez utiliser le on trigger enter pour savoir si quelque chose passe à l'intérieur de ce collider et donc ici en paramètre, on va passer collider2d et on va appeler ce collider call qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que cette méthode ici ce, ce, ce code qui va être dans cette méthode va être appelé à chaque fois que quelque chose rentre dans ce fameux trigger je vous rappelle que ce script est posé sur mon MT ici, zone score donc quand quelque chose pénètre cette méthode se déclenche et c'est parfait parce qu'on va pouvoir maintenant tester parce qu'on sait, on va savoir quel objet rentre à l'intérieur parce qu'on identifie ici par la variable call qui est de type collider2d comme c'est un collider qui rentre et évidemment ce collider nous on a mis un tag dessus vous voyez qu'ici au niveau euh, de mon spawner ici j'ai bien un box collider et donc on va récupérer ce box collider j'en ai même deux ici, j'ai dû faire une bêtise à un moment je vais refaire un remove et ici aussi, voilà pardon euh, et donc ici euh, on va pouvoir identifier quel est cet objet et surtout quel est son tag ici pipe donc on va tester ça tout de suite on va faire un if et on va dire if call.tag, donc c'est call l'objet qui rentre en collision est égal à pipe à ce moment là qu'est ce que je vais faire ben, je vais incrémenter ma variable score alors score ici je ne l'ai pas initialisé je vais l'initialiser à 0 point et ici, je vais lui ajouter des points, donc simplement en faisant « score++ ». Alors, pour ceux qui débutent, « score++ » permet d'incrémenter de 1 la variable. C'est du code C-Sharp de base, c'est les variables. Alors, évidemment, si vous débutez complètement, ça va vous paraître un petit peu compliqué, mais à force, vous pouvez apprendre tout ça, c'est assez facile. « score++ » revient exactement au même que de faire « score++ » égale 1. Ça va ajouter 1, ou tout simplement « score » égale « score » plus 1. Évidemment, comme en informatique, on n'aime pas taper deux codes. On fait score ⁇ Voilà. Et on a maintenant notre variable qui va s'incrémenter. Alors ce qui va être parfait, c'est qu'on va tester maintenant tout de suite. Donc je vais sélectionner mon, ma zone de score. Je vais laisser ici pour qu'on voit un peu mieux. Et je vais faire play. Je vais laisser tomber mon bonhomme, mon bon bird. Pour le moment, ça n'a pas grande importance, étant donné que ce bird, euh, on n'a pas encore géré la collision. Mais là, on devrait voir que ma variable ici qui est à 0 va passer à 1. Alors, elle ne passe pas à 1. Qu'est-ce que j'ai fait Alors, déjà, est-ce que j'ai enregistré mon script Ce qui est possible que non, parce que je suis. je fais ça fréquemment. On va retester. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai baissé la vitesse du goussin un peu plus long. Mais c'est pas très grave en espérant que ce coup-ci c'est bon. Alors, voilà, on peut voir que je suis passé à 1, 2. 3, et ainsi de suite. À chaque fois qu'un pipe rentre dans le collider, c'est testé. Si c'est un pipe, on ajoute ici notre score. Alors vous allez me dire, c'est très bien. Maintenant, on a notre score. Le problème, c'est qu'il faut l'afficher à l'écran. Donc maintenant, je vais pouvoir ici, au niveau de mon background... Le réafficher, vous avez bien compris le principe, et on va devoir afficher notre score. Alors, on avait vu sur la petite démo, il y a plusieurs façons de faire on pourrait mettre notre score à gauche, à droite, on pourrait faire un. On va le mettre en plein centre de l'écran. Alors, pour ce faire, moi j'ai récupéré ici une petite police qui va être assez sympa. Voilà, que je vais glisser dans mon dossier qui vient de DaFont, c'est gratuit, dafont.com. Vous avez plein de polices, et je vais utiliser cette police là. Alors, on va devoir maintenant utiliser un UI text et qu'est-ce que c'est lui c'est l'user interface de Unity ça permet en fait d'afficher du texte à l'écran depuis Unity 4. je ne sais plus combien exactement mais c'est pas très grave si vous débutez euh, on utilisait du code en fait pour afficher du texte à l'écran des positions bien définies du texte des boutons euh, des champs d'entrée de texte enfin plein de choses maintenant grâce à lui on va pouvoir tout simplement afficher du texte où on le veut et on va pouvoir le positionner de manière graphique sans code alors on va ici créer un UI canvas. Le canvas, si on fait un double clic dessus, on peut voir que c'est ici la représentation graphique de mon écran. Si vous voulez utiliser un composant de l'UI, il faut automatiquement un canvas. Donc on va ici, maintenant sélectionner notre canvas, on va ajouter un élément UI texte. Et on peut voir que j'ai bien New Text qui apparaît à l'écran. Alors ici on va s'amuser, on va mettre 22 pour tester ce composant texte, je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois, ce n'est pas l'objet du cours mais je vais ici déjà sélectionner la police que je viens d'importer, de, de, de, la Gamera, et je vais centrer ce texte je vais ici au niveau de l'horizontal overflow et le vertical overflow le passer les deux paramètres en overflow pour que le texte puisse déborder ici de son champ. Alors en largeur, vous pouvez voir, c'est pas grave, c'est assez grand. Mais euh, en hauteur, ça va vite dépasser. J'ai envie de le mettre un petit peu plus grand. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça va représenter. Je peux aussi changer sa couleur. Si je désire par exemple le mettre en bleu, je peux le mettre en bleu. Je vais le laisser en bleu d'ailleurs. Je vais renommer ici ce champ pour que ce soit un peu plus simple. TXT score. Voilà. Maintenant, on va devoir utiliser un script. C'est là où ça va se compliquer si vous débutez. Alors, je vais essayer d'aller doucement et de bien vous expliquer tout ça. On va ici, euh, on va d'ailleurs pouvoir en supprimer et mettre 0. On démarre à 0. On va devoir maintenant modifier cette valeur de texte ici quand on score. C'est-à-dire quand on, notre zone de score additionne des points. Alors on pourrait, il y a des solutions plus simples, c'est qu'on pourrait faire ça en temps réel avec un script et en permanence vérifier la variable score et, euh, et la modifier. Ce ne serait pas optimisé du tout, ce n'est pas la bonne pratique. Donc on va essayer de faire les choses bien. On va créer ici un nouveau script qu'on va appeler UI script ou Canvas script, allez. Canvas script, ce qui va être un peu plus facile à retenir. Et on va l'affecter à notre objet Canvas. On va éditer ce script, et ici, on va devoir agir sur notre fameux champ texte. Alors, pour ça, tout ce qui est les, les champs texte, images de l'UI, ou tous les autres contrôles que possède l'UI, on doit importer un namespace qui s'appelle « unity.engine.ui » l'user interface, ce qui va nous permettre maintenant d'accéder à des variables de petits textes et images. On vient de créer un champ texte, je vais la, la commenter pour l'instant on a ici créé un champ texte et on va devoir créer une variable de champ texte dans notre script pour pouvoir agir dessus. Alors ici je vais devoir déclarer une variable de type public texte vous voyez qu'ici j'ai texte alignement texte encore, je n'ai pas la possibilité de mettre du texte. Par contre si j'importe le namespace Unity Engine UI on peut voir que mon champ de type texte maintenant est bien disponible. Si je retape « texte » avec un T majuscule, on peut voir qu'il est apparu. Voilà, il est bien là. Et, et donc, je peux créer une variable de type « texte ». Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir agir sur le contenu de cette, ce composant « texte ». Donc, on va l'appeler évidemment « txt score alors on peut l'appeler comme on veut c'est dans notre script ici c'est ici qu'on va agir dessus on pourrait l'appeler score on pourrait l'appeler txtsc on pourrait pas gênant ça n'a rien à voir ici je peux parce que je l'ai appelé score avec des... un TAS je pourrais un TAS majuscule pardon là je ne l'ai pas fait mais je pourrais le faire aussi C'est pas très gênant ce serait ici à l'intérieur alors qu'est-ce qu'on va devoir faire on va devoir ici si je fais maintenant un CTRL S pour enregistrer mon script simplement avec ma déclaration si je vais au niveau du canvas ça compile normalement alors ça n'a toujours pas pris, je vais refaire ça, voilà, et ça compile. Et là on peut voir que j'ai ici un, un champ qui est apparu de type texte et qui n'est pas renseigné. Je vais simplement glisser ce champ dedans, ce qui va me permettre maintenant de mon script de pouvoir agir sur ce champ texte ici qui est au centre de mon écran, en utilisant TXT Score. Encore une fois, je peux l'appeler comme je veux, je peux l'appeler euh, Dartempion, Philibert, j'aurai exactement les mêmes possibilités. Maintenant l'idée c'est de modifier ce qui est affiché à l'écran, à chaque fois qu'on a un point de score. Alors pour ça, et c'est là où ça va se compliquer, je vais essayer de bien vous expliquer, on va devoir créer une méthode publique. Quand on dit public ici, cette variable est publique, ça a deux avantages. La première, c'est que cette variable est accessible ici depuis l'inspecteur. Elle est visible et elle est surtout aussi modifiable depuis un autre script, c'est-à-dire que je peux, par exemple ici, agir sur cette variable depuis mon script bird. Ce serait pas gênant. Je devrais simplement aller trouver l'objet qui contient ce script et aller modifier cette variable publique. On a la possibilité aussi de faire la même chose avec une méthode publique et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va créer une méthode publique qui, à chaque fois qu'on va l'appeler, on va l'appeler. Euh, alors on va pas l'appeler update score. Ce que j'aurais pu faire, on va la mettre. On va l'appeler maj pour mise à jour score mise à jour de l'affichage du score. Et on va passer ici, dans les deux petites parenthèses, un paramètre. C'est-à-dire qu'on va envoyer depuis l'extérieur, on va aller chercher cette méthode, on va l'exécuter depuis l'extérieur. Et on va dire, ici, on va attendre bah, un, un, un score, donc sc, par exemple. Alors, on va dire que c'est une variable, on attend un paramètre de type int qui va être s'appeler sc, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais simplement faire txt.txt, txt.score.txt, euh, txt pardon, est égal à quoi bah, à sc, c'est-à-dire la valeur que je vais passer en paramètre normalement ça pourrait suffire, mais là vous pouvez voir que euh, l'éditeur ici râle, tout simplement parce que je rentre dans un champ de type texte, ça devrait être une chaîne de caractère et j'en un, un int, donc tout simplement je vais faire ici .toString c'est à dire que je vais changer mon nombre, je vais lui dire qu'il l'affiche bien dans son champ texte et qu'il convertit en chaîne de caractère tout simplement donc voilà, et ce qui me permettra maintenant d'aller chercher cette méthode publique depuis l'extérieur, alors Là où maintenant ça va se compliquer, vous me dites, oui, mais comment on va faire J'ai cette méthode, donc je dois aller la chercher, elle est en fait sur l'objet canvas, et elle s'appelle le script s'appelle canvas script, et je dois aller chercher cette méthode qui est à l'intérieur, qui est majscore. Je dois le faire quand Je dois le faire tout simplement ici, au niveau de ma zone de détection, donc ma zone de score. Alors je vais revenir ici en 2D, voilà, on rezoom. Quand ici, euh, ce script, je vais aller éditer ce script, Voilà. Quand je rentre à capable, j'incrémente ma variable score. Mais c'est maintenant que je dois aller la passer. Donc, je dois aller chercher maintenant cette méthode publique. Alors, comme je vous l'ai dit, je dois aller chercher l'objet qui, qui porte en fait ce script en fait et cette méthode. Alors, on va utiliser quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appelle GameObject.Find, qui permet en fait d'aller chercher un objet dans la hiérarchie par son nom. Là, c'est assez simple. On sait que notre objet s'appelle Canvas. Et le script s'appelle Script. Et la méthode à l'intérieur s'appelle MAJ, la méthode publique qu'on a créée, MAJscore. Donc, je vais chercher l'objet can canvas. Je fais un point et je vais chercher le composant. Quel composant Le composant, c'est le script. Donc, ça va être canvas script. Et maintenant, toujours avec mes parenthèses, je vais chercher la méthode que j'ai appelée MAJscore. On peut voir qu'elle apparaît. Et entre parenthèses, on me dit bien, ici, on peut voir que ça attend... Un int de type assez Et mon int, ben, je le connais, c'est le score en fait tout simplement qui est au-dessus, ici que je viens d'incrémenter. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, cette méthode va en me permettre d'actualiser le score à chaque fois que justement ma variable change au niveau du score et non pas en permanence. On aurait pu euh, utiliser la méthode update pour Instant, tout le temps en fait tout le long du jeu actualiser euh, le champ texte par le score sauf que c'est pas très optimisé pas très logique alors j'espère que c'est assez clair c'est un concept pour ceux qui débutent qui est pas facile à comprendre ici on est dans un petit euh, une petite formation enfin une petit, un petit tuto débutant donc euh, je vous encourage à re-aller re voir ce, ce, cette partie pour voir si, si vous n'avez pas compris mais je reviendrai dessus avant de quitter cette vidéo donc on va faire un essai maintenant à ah, une erreur alors ici on peut voir la console, qu'est-ce qu'elle nous dit canvas script does not contain for a score, alors on va aller voir j'ai dû faire une erreur de syntaxe quelque part alors le canvas, c'est bien le canvas euh, le canvas script c'est bien ça, alors j'ai peut-être pas tout enregistré je vais faire un clear voilà, c'est bien ça, j'avais pas enregistré donc je vais faire play on va laisser tomber notre player, peu importe, mais on va sélectionner ici notre zone de score. Et on va voir quand ça va rentrer à l'intérieur. Normalement, ici, mon champ texte devrait s'incrémenter. Voilà. Et on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci. Donc évidemment, là, j'ai pas de player, je l'ai laissé tomber en bas de l'écran. On s'en est pas encore occupé, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. J'espère en fait que ce, ce, ce système... Il aurait été beaucoup plus simple pour euh, quand vous débutez d'incrémenter une variable, euh, d'incrémenter le score tout simplement quand on instancie un pipe. Mais il me semblait un peu plus logique de vous expliquer ce principe de trigger. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si vous n'avez pas compris. Je reviens ici sur le principe. Je vais ici créer... J'ai créé un zone de score... Euh, un empty, je lui ai affecté un box collider, j'ai coché le e-trigger, j'ai dimensionné ce trigger qui va rester fixe sur l'écran, euh, qui va me servir tout simplement pour savoir quand quelque chose pénètre à l'intérieur, et notamment ici mes pipes. Mes pipes, rappelez-vous, on a modifié ici euh, les deux euh, pipe bas et pipe, on les taguer tagué pardon, pipe, de manière à pouvoir identifier maintenant au niveau du script zone de score, score détection ici, si l'objet qui rentre dans le trigger est bien tagué pipe, si c'est le cas on incrémente le score de 1 point et ici on va chercher l'objet canvas game object find je trouve l'objet canvas dans la hiérarchie, je vais chercher le composant qui est le canvas script, qui est le nom de son script, et je vais chercher ici ma méthode publique MHAG score que je viens de créer précédemment qu'on va aller voir, et je passe en paramètre le score ici qui vient d'être incrémenté évidemment dans ce script ici qui est relativement simple on importe le namespace Unity Engine UI on crée un une variable publique de type texte qu'on appelle txt-score et ici on crée notre méthode publique pour y avoir accès de l'extérieur et tout simplement ici on appelle cette le sc, le, le, le paramètre qu'on a passé dans notre script, on le récupère sous le la variable qui se nomme sc et on redéfinit ici tout simplement à l'écran l'affichage du champ txt -score .texte en disant qu'il est égal à la valeur qu'on a passée, qu'on convertit en string pour l'avoir à l'écran. Ce qui nous donne maintenant un Flappy Bird bah, qui commence à être intéressant, on a le score donc on va mettre en plein écran alors évidemment ici vous pouvez voir qu'au niveau du, du champ ça est devenu un peu plus petit mais on a maintenant la possibilité de passer dans nos pipes et à chaque fois qu'on va passer un pipe on récupère, alors là je, évidemment mon, ça ne fonctionne plus hein, je, on devra s'occuper de ça, j'ai raté mon coup mais on peut voir qu'à chaque fois qu'un pipe dans le trigger qui est ici, qu'on ne voit pas, on a bien un point de plus voilà, donc ici par contre vous pouvez voir que j'ai un problème de dimensionnement on va passer ici au niveau de la propriété canvas, ici on va lui dire que c'est en square with, screen, square with screen size ce qui va nous permettre en fait d'avoir la même taille et on va d'ailleurs redimensionner un petit peu la taille du score, voilà, et ce qui met maintenant en plein écran, il devrait garder, vous voyez, la même taille, ça pose aucun souci. Donc voilà, j'espère que c'est clair, n'hésitez pas à retourner voir plusieurs fois euh, le principe, c'est peut-être quelque chose, si vous débutez, qui n'est pas simple à comprendre mais euh, c'est nécessaire et n'hésitez pas à, à regarder plusieurs fois, voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour un, une prochaine vidéo on va certainement maintenant s'occuper de la collision avec euh, avec le pipe justement, là où on aura perdu euh, et euh, je pense qu'on fera ça dans la prochaine vidéo, voilà, Moi donc moi je vous dis à bientôt, surtout n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des questions, allez sur le site web euh, www.upln.fr mais vous l'avez normalement en annotation de de la vidéo. Et euh, vous avez un forum dédié pour les questions. Alors, parce que sur la chaîne YouTube, j'y réponds pas forcément parce qu'il y en a beaucoup. Alors que sur le site, vous aurez euh, moi ou d'autres personnes qui vont être capables de vous répondre, surtout si vous débutez. Donc, n'hésitez pas à utiliser le site et le forum. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Un petit like sur la vidéo et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Bye bye